Merci j'espère que vous passez un bon week-end. Alors, je reviens avec vous pour une autre vidéo, comme je l'ai dit précédemment. Hein. Je vais vous faire plein de petites vidéos. Je suis en forme aujourd'hui, ça va. Je surmonte un peu ma peine. De toute façon, je vais rechercher mon chat. Je le sais, il reviendra. Notre relation était tellement fusionnelle que je sais qu'il reviendra. Voilà, et c'est vrai que ça m'aide à tourner la page. En tout cas, merci beaucoup encore pour vos messages de soutien. Alors, comme je l'ai dit, je reviens faire des vidéos. Et là, on va regarder le capitaine Alexandre. Alors, Je ne vais pas donner de nom, mais je pense que vous savez de qui je parle. Il a évoqué éventuellement la création d'un franc libre. Hein. Je n'ai pas été à trop regarder sa vidéo, mais j'ai lu les commentaires. Hein. C'est souvent ce que je fais. Peut-être que vous le faites aussi, d'ailleurs. Euh, donc, il voudrait créer un, un euro libre. Un, je crois plutôt que c'est un franc libre, hein, franc libre. Voilà, donc euh, on finira avec l'euro. De toute façon, l'euro, il va disparaître. Hein. Ça, je vous l'ai dit dans une autre vidéo, c'est clair. On gardera d'ailleurs ce qu'il pourrait nous mettre... Euh, après mais on va déjà regarder le projet du capitaine alors je j'ai pas d'a priori hein, d'accord ouais, bon là il est en train de mettre des choses en route Une décision à prendre d'accord ok voilà j'essaie de penser un petit peu à lui voilà et on va regarder alors le projet du capitaine par rapport au front libre est-ce que ça va se faire donc là je vais prendre mon tarot Bah ben, ça c'est lui le roi de coupe c'est un homme gentil le roi de coupe vous hein. voyez il sort tout de suite un homme animé de bonnes intentions. C'est vraiment un homme gentil. C'est un peu comme le roi de cœur dans le 32. Qui veut concilier, qui veut rassembler. Euh, qui est vraiment animé par des bonnes intentions. Et il a affaire ici à des fortes oppositions. Le set de bâton. Oui, j'utilise le tarot complet. Je, je trouve que c'est bien. Euh, bon, tu sais que Margot, elle utilise uniquement euh, les lames majeures. Enfin, moi, j'aime bien prendre tout. Hein. Voilà. Voilà. Chacun, son... <rire> Chacun sa méthode. Mais bon, en tout cas, là, on voit très nettement les oppositions auxquelles il a à faire face par rapport à son projet. Alors, c'est quelqu'un qui est combatif, de toute façon. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va se laisser faire. Mais on va voir si son projet va aboutir. Donc là, il est en train de chercher des associations. Là, c'est pareil. Là, c'est pas mal. Hein. Ah ouais, mais il pourrait réussir, hein alors, ça, c'est l'artisan qui réussit euh, à mettre en place quelque chose. Ça fait penser aussi à, à quand on martèle, hein, on, on frappe la monnaie, on martèle la monnaie, on crée quelque chose. Et là, c'est les réjouissances. Donc, il est en train de chercher des, des gens pour l'aider à, euh, enfin, à faire son projet, enfin à construire son projet. Euh, et je dirais que par rapport à son projet, il a beaucoup d'enthousiasme ici. Bon, donc il est en train effectivement de vraiment vraiment de mettre ça en place. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Alors ici, c'est perturbation mais éclaircie. Donc c'est un petit peu les oppositions que j'avais vues dans la coupe. Donc ça veut dire que ben oui, c'est pas facile facile à hein, faire ce qu'il est en train de faire. Et donc il a vraiment vraiment envie de mettre ça en place. En tout cas, il a déjà pensé au comment. Comment battre la monnaie hein, On voit bien vraiment, encore une fois, l'artisan, vous voyez, il sort quelque chose du feu, il est content de lui, il a réussi quelque chose. Et l'artisan, c'est vraiment quelqu'un qui crée de ses mains. Hein, la monnaie, il faut bien la, la créer. Hein. Bon, donc, a priori, il est en route pour le faire. Oui, alors, est-ce que ça va se faire maintenant C'est pas pareil. Hein. On peut très bien créer une monnaie, trouver les gens pour, euh, pour, pour aider au projet. Mais est-ce que le projet est viable donc ça c'est l'initiative, ça c'est le changement. Ah, par contre, vous voyez, les choses se gâtent. Donc ça c'est l'initiative, hein. c'est le magicien, c'est un peu le battleur. Là c'est des choses qui peuvent changer, qui sont instables. Et là, c'est euh, quelqu'un qui vient, qui détruit tout. Donc j'ai peur que moi, il ait, il ait affaire à des fortes oppositions qui fait que quelqu'un arriverait, vous voyez, ça c'est vraiment le celui qui arrive sur le champ de bataille, euh, il y a des morts, il y a des blessés, il s'en fiche, il a ramassé les armes, donc c'est vraiment les gens malhonnêtes, hein, qui sont égoïstes et fourbes, donc ça veut dire que par rapport à son projet, il va avoir des oppositions de gens, par rapport à des gens fourbes et malhonnêtes, qui vont essayer de faire capoter son projet. Oui. Pas facile facile, hein. c'est-à-dire que moi je le sens toujours isolé cet homme-là, ça fait longtemps que je l'avais dit, hein, dans une vieille vidéo j'avais dit que je le sentais isolé, et c'est vrai d'ailleurs c'était avant qu'il se présente en tant que alors que candidat pour avoir des parrainages, j'avais dit qu'il était isolé, effectivement il n'a pas eu ses parrainages, donc effectivement il n'a pas, pas pu non plus se présenter en tant que candidat, ouais. isolé oui tout à fait. Mais il est, il est très courageux. Hein. Il, va, il va repartir sur les, les routes de France, ce qu'il avait déjà fait, en fait. Hein. Il va repartir un petit peu sur les routes de France pour rallier la population. Vous voyez en, encore les questions d'argent. là. Ça, c'est quand on veut garder l'argent, mais aussi quand on se concentre sur l'objectif financier. Donc, il va partir vraiment encore une fois sur les routes pour réussir son objectif financier. Là, je vous ai donné un petit peu déjà euh, les oppositions auxquelles il va avoir affaire, mais il va pas se décourager. Il va vraiment repartir. Bah, écoutez, moi, je pense que il pourrait avoir gain de cause. Hein, C'est-à-dire qu'il va y avoir des oppositions. où il va avoir affaire à des gens fourbes, mais ça, ça veut dire le coffre plein d'argent, c'est que. Euh, et même s'il est isolé, bah, il va se battre, il va aller chercher euh, des euh, comment on appelle ça, des, des soutiens, voilà. Des soutiens. se concentrer sur son objectif. Et Moi, j'ai bien envie de dire que oui. Hein. Alors, est-ce que ça pourrait concerner euh, une certaine partie de la population, par exemple ouais, Ça, c'est les oppositions, vous voyez Là, c'est quand on a à, à se battre. Ouais, donc, son projet, il ne plaît pas à tout le monde, ça, c'est clair. Ouais, tempérance, c'est quand même pas mal, hein c'est l'harmonie. Hein. Et le soleil bah, J'ai envie de dire oui. Hein. Alors, j'ai envie de dire oui, mais peut-être pas de façon globale. Je me demande s'il ne va pas faire ça de façon... Euh, alors pas, pas en petit comité, mais vous voyez, en fait, pour certaines catégories de la population, j'ai envie de dire. C'est marrant, ça. Hein. Il a des bonnes cartes, hein. Au départ, il va ramer, ouais, ouais, c'est vrai. Mais étant donné qu'on va avoir de toute façon l'euro qui va euh, qui va disparaître, comme vous le savez, euh, je me demande s'il si ne va pas mettre en place un système parallèle, même si ça me paraît fou, mais c'est quand même le soleil. Donc, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Donc oui. Mais alors, après euh, des, des oppositions, d'accord On va regarder un peu par quoi l'euro le, va être remplacé, puisque, comme je l'ai dit déjà depuis très très longtemps, n'est-ce pas Dire depuis plusieurs mois, parce que bon, enfin bref, je, je, je tiens pas le compte de tout ce que je dis et de quand je le dis. On va on va regarder par quoi l'euro va être remplacé. Bon, à mon avis, ils vont nous mettre un truc numérique, d'accord Vous savez, les films de science-fiction, moi j'aime beaucoup. Hein euh, J'étais fan de science-fiction, je suis toujours, j'ai énormément lu. Hein Philippe Cadic, Richard Matheson, euh, euh, j'en oublie, hein, parce que bon, Barjavel, que sais-je, il y en a tellement des. Euh, Asimov, Isaac. Euh, c'est lui qui avait écrit aussi euh, Fahrenheit 451 Je sais plus comment c'est Enfin bref, je vais pas vous faire toute la liste Mais enfin je suis fan des science-fiction J'ai énormément de livres de science-fiction Ce que j'aime bien dans la science-fiction C'est que souvent ce sont des visionnaires Alors dans les livres et dans les films aussi Alors les films je vais pas vous faire la liste non plus Parce que là ce serait vraiment beaucoup trop long Mais dans tous les films de science-fiction Pratiquement hein, On a toujours l'absence d'argent Il n'y a plus de cash on a toujours une planète qui est plus ou moins détruite, par exemple Blade Runner. Hein. Il pleut tout le temps dans ce film, hein. pour les fans, vous à regarder, c'est vrai que c'est sombre, et il pleut tout le temps, donc euh, on a un problème au niveau du, du climat. Il n'y a plus de végétation non plus, il n'y a plus d'animaux. Ça c'était Philippe Cadic, hein. c'était Les moutons euh, rêve t d'Android. Je crois que c'était ça le titre du, du livre et ça a été adapté sous forme de Blade Runner. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que les visionnaires... Les auteurs, les auteurs des sans fiction sont souvent des visionnaires et ils nous annoncent souvent un futur plausible. Alors, malheureusement, ce n'est pas un futur riant, mais il se trouve qu'ils ne se plantent pas vraiment. Donc, on va regarder par quoi va être remplacé l'euro. Hein Alors, on a les contraintes et on a euh, l'intimidation. Pardon. Donc, les contraintes et on nous fait peur, d'accord Les contraintes et on nous fait peur, ok Donc, par quoi va être remplacé l'euro il, il y a encore la notion de contrainte, hein Alors, okay. déjà voir si ça va être digital ou si ça va être autre chose, ou ça, ça va être simplement une dévaluation, hein. enfin bref, il y a tout comme ça. On va voir... Ah, il y a encore la, la réunion euh, des euh, ouais, la réunion des mauvais là l'alliance maléfique que j'avais déjà sorti en disant que le roi allait perdre de la valeur hein. effectivement alors ils sont en train de plancher sur le sujet on peut dire ça comme ça pour défendre l'euro on va dire hein. mais euh, une perte de valeur qui continue il y a des gens qui sont derrière tout ça aussi. Donc, okay, ils ce qu'ils veulent aussi. Et encore une fois, c'est euh, les monstres, là. Bon, alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que malgré le fait que, que Christine Lagarde, par exemple, euh, essaie de trouver des solutions pour défendre l'euro et de plancher sur la question, je dirais que, de toute façon, euh, c'est perdu d'avance, puisque là, on a vraiment une alliance maléfique qui va faire en sorte que l'euro continue de perdre de la valeur. Hein bon, ok, alors. Donc, euh, bon, on ne pourra pas le sauver. En gros, ça veut dire ça. L'euro ne pourra pas être sauvé. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire à la place Parce que c'est ça la question. Donc là, on vient de demander conseil à un sage. Ouais, ça c'est sûr. Ils sont vraiment en train de plancher sur le sujet. et demandent aux spécialistes. Là, vous voyez que c'est vraiment maléfique. Hein. On retrouve encore ici. Conseil maléfique. Alors, il y a une surprise ici qui nous attend. Je vous dis, c'est le digital. Ça, c'est la digitalisation. C'est clair. Hein. Ils vont digitaliser, donc numériser, si vous voulez. C'est vraiment... C est, c est, c est, alors, la carte dans, euh, euh, dans, sur les 300, euh, je ne sais pas combien, 60 ou un truc comme ça, il n'y en a qu'une de digitalisation, c'est celle-ci. Donc, c'est virtuel. Donc, oui, ça va être digital. Bon. Donc, je vous confirme le fait qu'on aura un truc numérique. Alors, je ne sais pas si ça va continuer à s'appeler euro ou quoi que ce soit. Je pense que oui. Euro numérique. Voilà. Euh, avec une perte de valeur. Moi, je me demande s'il va y avoir une dévaluation. On va regarder. Si on peut avoir des informations. Mais moi, je vois ça vraiment pour 2023. Hein. Bon, après... Euh je sais qu'ils avaient prévu un euro numérique sur 2026, mais euh, ça ne va pas tenir jusque-là. Ce n'est pas possible. Alors, voilà. Donc là, elle est en train de demander des conseils à un spécialiste. La Christine Lagarde en voie, elle s'incline devant quelqu'un qui est sage, vous voyez, euh, pour justement trouver des solutions à la tempête, quoi. <rire> C'est clair, hein, pour, justement, pour avoir de la lumière. Bon, ok. Ici, ah ouais, mais il y en a qui font leur beurre là-dedans. Hein. Ceux-là, là. Alors, je ne sais pas comment ils font, mais quelque part, la perte de l'euro, ça leur, ça leur profite. Alors, est-ce qu'ils ont investi en or J'en sais rien, mais il y en a qui, qui s'enrichissent de façon malhonnête. Voilà, vous avez ici l'or. Vous avez ici les sorcières. Ouais, donc, pas cool. Hein. Pas cool du tout. Ici, on a encore les pierres précieuses. Euh, on a les pierres précieuses, ouais. Ne me demandez pas, j'en sais rien. Il y a encore éventuellement de l'or. Ok, ah, il y a vraiment la notion de métal. Ça peut être un amalgame. Parce que, vous voyez, on a des... Je pense qu'il y a de l'or dedans, parce que c'est jaune. Mais il y a aussi des pierres précieuses, mais c'est mélangé. Donc, il y aura éventuellement même peut-être un, un alliage... Par rapport, euh, ah oui, mais c'est le numérique. Hein. Qu'est-ce que je raconte euh, Pourtant, c'est numérique. Je sais pas, j'ai un, un doute là. Alors on va continuer ici. Et il y a une impossibilité. Alors, alors, alors, alors. C'est marrant parce que là, j'ai un euro numérique, mais en même temps. Il y a une impossibilité. Donc moi, je me demande s'ils si vont bien mettre en place effectivement un truc numérique, mais s'ils si ne pourront pas euh, échouer à supprimer complètement le cash. Et là, ça peut expliquer pourquoi j'ai un, un alliage. C'est comme si vraiment, ils voulaient complètement tout digitaliser, mais d'un autre côté, ils vont se heurter à quelque chose là. C est, c est, ils ne pourront pas complètement supprimer le cash. c'est pas possible. C est, c est possible. Je pense que ça va créer trop de problèmes. Bon, déjà, euh, ne serait-ce que pour les personnes, on va dire, âgées, ou même les personnes pas âgées, mais qui n'ont pas envie d'avoir un, un, un, un truc, euh, genre smartphone et compagnie. Quoi. On ne peut pas contraindre non plus les gens à investir dans, dans des outils numériques, s'ils n'en ont pas envie. Il enfin, y, y a un truc comme ça, là. Donc, je dirais qu'ils vont vouloir le mettre en place, mais qu'ils vont se heurter à un problème. Et donc, ils vont devoir faire demi-tour. Et permettre toujours, quand même, euh, un certain cash. Parce que là, on a vraiment, voyez, et là, mon histoire d'alliance, ou plutôt d'alliage, pourrait prendre son sens. Donc, je dirais en partie numérique. Avec une, une partie aussi, quand même, le cash pourront pas supprimer complètement tout. C'est pas possible. Alors, en tout cas, pas dans un premier temps. Voilà. Ah, et puis alors, on va tomber encore sur les histoires d'arrêt de, de la guerre, là. D'accord. Ah, il va y avoir une fuite des capitaux. Je <rire> sais pas ce que je suis en train de sortir, mais là, là c'est vraiment les, les gens qui s'en vont, quoi. C'est aussi la fuite, de, de, la fuite des, des capitaux, là. Il y a un truc, hein. Oh là là, je vous dis pas le bazar. Alors, ça, ça peut être intéressant parce que ça peut nous donner une période de temps. Ça veut dire que les histoires d'euros de numériques, d'alliance, de nouvel alliage ou que ce que vous voulez, il y aura en, en plus certainement une trêve ici. Alors, je ne vais pas dire la fin de la guerre, mais en tout cas, il y aura une trêve. Je me demande s'ils si ne vont pas être obligés de négocier l'arrêt de la guerre, ou en tout cas la trêve, parce que financièrement, ils vont plus s'en sortir. C'est très curieux. Il y a un truc comme ça. Hein. Ils vont être obligés par la force des choses. Hein. Voilà. Parce qu'ils euh, vont se retrouver enchaînés. Là, quand je dis « ils », c'est l'Europe. Hein. Et je dis « Vlad, il a toutes les cartes en main hein. ». Ça, j'avais dit depuis le début qu'il allait gagner. En fait, c'est lui qui impose ses conditions. Ouais. il ouais, y a encore des gens qui s'en vont. Hein. Il va y avoir une catastrophe financière. Aïe, aïe aïe aïe aïe. Encore une fois avec des gens qui vont prendre leur euh, clic, leur claque et leur sous et qui vont partir. Fuite de capitaux. Bon, alors reprenons. Il y a des gens que ça arrange dans l'histoire parce qu'à mon avis, ce sont des gens qui ont investi sur l'or, par exemple. On le voit ici. Donc, il y en a qui font leur beurre de, de la chute de l'euro, très certainement. Des gens malhonnêtes. Malgré tous ces efforts, Christine Lagarde ne va pas réussir à trouver la solution. Là, on, on voit très, très bien qu'elle va demander conseil hein, à des gens qui, soient plus, qui sont plus sages pour sauver l'euro, mais elle ne pourra pas. Il va y avoir une tentative de numérisation, de digitalisation, de ce que vous voulez. Mais il y a un truc qui ne va pas marcher. Et, à mon avis, ils vont... Ils vont devoir faire de, demi-tour, alors peut-être pas complètement sur le projet, mais il y a des choses qui vont pas marcher. C'est compliqué à mettre en place, vous vous rendez compte. Si tout est digital, bon, vous allez me dire, ouais, mais on, en grande partie c'est déjà fait. D'accord. Oui. Mais enfin, bon, on a encore encore le cash. Alors euh, bon, donc ils pourront pas complètement le supprimer, à mon avis. Il va y avoir une fuite de capitaux ici qui va vraiment être problématique et un problème très certainement qui va se poser aussi. Par rapport aux personnes âgées. Alors, je ne sais pas trop pourquoi, mais il y a un truc comme ça. Et là, euh, ben, là, euh, je crois qu'ils vont rendre les armes. Hein. Parce qu'au niveau financier, ça va être la grosse cata. Moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. Euh, alors là, c'est. Euh, c'est encore la guerre, je pense. Ça, il va y avoir encore des histoires de guerre là dessus mais je ne voudrais pas trop euh, des, des histoires dans l'air si vous voulez mais je voudrais pas trop m'éloigner du sujet je voudrais rester sur le, le truc numérique ça c'est encore les tromperies c'est encore des gens qui, qui vont gober tout ce qu'on va leur dire et qui vont se faire plumer bon c'est vraiment la, la carte de la trahison, de la tromperie. Vous savez, hein, Pinocchio qui va dans les, les plaisirs pour s'amuser, puis à la fin il revient en âne. Vous rappelez, vous rappelez l'histoire, hein enfin bref. Donc pour moi, je déjà que c'est une tromperie, c'est une propagande. C'est les gens qui vont, euh, qui vont croire tout ce qu'on va leur dire et qui vont se faire plumer. Donc il y a bien une perte de valeur, une perte d'argent, une perte financière. Bon, alors on m'a déjà posé la question, que faire Alors moi j'ai répondu dans le commentaire à une personne, je ne me souviens plus de son nom, elle m'excusera. Hein. Enfin ça devait être un monsieur, je crois. Tu m'as dit que faire au niveau financier, et je lui ai répondu faites des aménagements chez vous, c'est-à-dire en fait, quand j'avais fait des études économiques, bah oui, j'ai une maîtrise en économie, enfin bon, je le dis pas, mais enfin bon, là je le dis aujourd'hui, j'avais appris en fait que comment dire, des économies de d'impôts, ça veut dire un, un moins d'un moins, si vous voulez, c'est un plus, c'est-à-dire que quand on paye moins d'impôts, quand on paye moins de charges, bah c'est un gain. Voilà, j'espère que je me fais bien comprendre. Donc, ça veut dire que si vous aménagez votre logement pour payer moins d'électricité, moins d'eau, moins, moins de, de ce que vous voulez, de chauffage, puisqu'on est aussi dans ces histoires-là, eh bien, vous y gagnez, puisque vous allez payer moins euh, au niveau de, de, des coûts électriques, etc., etc., euh, tous les mois. Donc, ça vaut le coup d'investir, si vous avez de l'argent, ça vaut le coup d'investir euh, dans des aménagements, ça peut être aussi la voiture d'ailleurs, hein, que sais-je, hein, au niveau du jardin aussi. Mais pour justement baisser vos charges, baisser vos coûts fixes tous les mois. Parce que ce n'est pas de l'argent qui sera perdu, c'est l'argent qui sera investi et qui vous donnera aussi plus d'autonomie. C'est comme ça, si j'avais vraiment de l'argent, moi c'est comme ça que je ferais. Je, je, je sais que j'ai, euh, comment dire, cassé matière lire, voilà, pour acheter un poêle à bois. Bon, bah, ça c'est une histoire, un, un petit peu d'investissement. Il y en a d'autres, hein, mais enfin bon, ça dépend du budget aussi qu'on a. Mais un poêle à bois déjà ça va m'aider au niveau du chauffage. Étant euh, donné qu'on a du bois mort du ci de là, euh, euh, on pourra s'en sortir si vous voulez. Bon <rire> voilà. Donc c'est la façon dont on peut utiliser euh, financièrement euh, si on a de l'argent en banque pour éviter de le laisser dormir, parce qu'il va perdre de la valeur. Donc investissez dans des choses qui restent et qui vous permettent d'avoir un, un moins de charges à payer tous les mois. C'est comme ça que j'investirais. Il y a d'autres aussi euh, moyens d'investir. On peut faire une, une, une comment on appelle ça, un puits dans son jardin, par exemple, au niveau de l'eau. Enfin, il y a d'autres moyens. Hein, si vous avez vraiment des sous en banque, c'est ce que je vous conseillerais. Parce que l'or, de toute façon, je crois que le coût de l'or est déjà trop trop élevé. Les cryptos, ben, il faut s'y connaître. Alors, je ne vais pas aller euh, vous donner des conseils là-dedans. Moi, j'avais investi dans l'Ethereum. Alors, il c'est bien que la figure. Heureusement, il reprend un peu. Donc, pour l'instant, ça va à peu près euh, sur Ricrac euh, euh, par rapport à ce que j'avais investi, une petite somme. Hein. Donc, pour l'instant, je n'ai pas perdu, mais je n'ai pas gagné non plus. Donc, euh, voilà. Et puis, les actions, bah, c'est ce que j'ai dit au monsieur aussi. Euh, éventuellement, investir dans les actions par rapport aux matières premières. Parce que les matières premières, de toute façon, elles diminuent de plus en plus. Hein. J'avais dit le, le bois, l'eau... Euh, ça, c'est des matières premières. Il euh, y a aussi euh, le métal, enfin bref, tout ce dont on a besoin pour, euh, pour construire, pour bâtir, etc. Ça serait plutôt là-dedans, moi, j'investirais. Voilà. Donc, euh, j'espère que vous avez bien suivi la vidéo. Donc, voilà. Donc, le, la numérisation digitale, il est sorti, mais il y aura des problèmes, qui fait qu'il sera obligé de faire demi-tour. Ça va être encore mal fait vite fait, ça va certainement. Et de toute façon, encore une fois, il y aura des capitaux qui vont partir là. Ça, c'est clair. Bon, tromperie, donc faites bien attention, bien attention pardon, à votre argent en banque, encore une fois, essayez d'investir. Il vaut mieux investir dans les trucs qui restent, et qui nous servent, plutôt que d'aller investir dans des trucs qui vont se casser la figure. Et je pense aussi, encore une fois, qu'il va y avoir des négociations. Hein. Quelque part, à un moment donné, ça n'ira plus. Ça n'ira plus parce que pour l'instant, Vlad, il engrange l'or. <rire> Vous savez bien qu'il s'est payé en rouble, mais c'est aussi basé sur l'or. Enfin bref, c'est ce que j'avais vu moi. Je crois que c'était Charles Gaff qu'on avait parlé. Ce hein. qui fait que toutes les réserves d'or de l'Europe, hop, elles vont vers l'Est. Et on va avoir un vrai problème. Ici, on voit qu'on est enchaîné. Voilà. Et donc, à mon avis, il y aura certainement des négociations, parce qu'au bout d'un moment, ça n'ira plus, quoi. Bon, voilà. Donc, j'espère avoir répondu à la question. Tout ça, c'est mon avis 2023. Je vous fais la bise. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.